Salut à tous et bienvenue pour un nouveau dog news concernant la série The Last of Us sur HBO et plus particulièrement Pedro Pascal, l'acteur qui va incarner Joel. Ce dernier a été interviewé par GQ Magazine et il a pu revenir un petit peu sur son prochain projet et sur son prochain rôle, celui de Joel. Et petite surprise puisque l'on apprend pendant l'interview, que Pedro Pascal n'a jamais joué à The Last of Us. Alors à première vue cela peut paraître un peu dérangeant on se rappelle que Tom Holland lui avait bel et bien précisé qu'il avait fait tous les Uncharted, qu'il avait voulu vraiment coller à la peau du personnage et ici à contrario Pedro Pascal nous explique que il n'a pas voulu jouer à The Last of Us pour deux raisons. La première c'est qu'il est complètement nul au jeu vidéo mais la deuxième c'est parce qu'il avait surtout peur en fait de trop vouloir euh, imiter Joël au point de mal jouer ou mal l'interpréter et c'est pourquoi il a préféré ne pas jouer aux jeux vidéo pour ne pas être influencé. Je vous cite directement la déclaration de Pedro Pascal. Si j'ai joué au jeu, c'est tellement triste mais je n'ai aucune compétence à la matière. J'ai essayé, vous savez, et puis au bout de quelques minutes, j'ai passé le jeu à mon neveu. Il faut vraiment un certain type de compétence et je ne les ai pas. J'ai regardé mon neveu jouer aussi longtemps que j'ai pu ce jour-là, puis j'ai dû quitter la Floride. J'ai trouvé Joël impressionnant et trouvé que le jeu était une expérience visuellement impressionnante. Et puis, j'ai eu peur de trop vouloir l'imiter, ce qui pourrait être une bonne chose dans certaines circonstances mais cela peut aussi être une erreur dans certains cas. J'ai donc voulu créer une Distance saine et laisser l'écriture du personnage entre les mains de Craig Mazin et de Neil Druckmann. Donc, une déclaration qui est plutôt assez intéressante et qui euh, est complètement justifiable, puisqu'il vaut mieux avoir un jouel euh, qui colle à celui de la série qu'avoir un mauvais jouel du jeu vidéo. Mais tout naturellement, une question vient à l'esprit. Quelle va être la nature de cette adaptation justement Est-ce qu'elle va être proche du jeu vidéo ou au contraire, est-ce qu'on va avoir un Joël qui est euh, à l'opposé de ce que l'on a dans le jeu vidéo Et à ce compte-là, Pedro Pascal reste assez évasif sur le sujet mais précise simplement que la série plaira aux fans même si elle prend quelques libertés. Et là encore une fois, je vous cite les déclarations de l'acteur. Il y a une manière très créative d'honorer ce qui est important et de préserver ce qui est emblématique dans le jeu vidéo et aussi d'inclure de nouvelles choses surprenantes. Les scénaristes font de choses très intelligentes, c'est tout ce que je peux dire. La série The Last of Us est entre de bonnes mains parce qu'ils l'aiment tellement. Neil a créé le jeu et l'univers et Craig l'aime tellement aussi. La série est donc vraiment faite pour ceux qui ont aimé le jeu mais il y aura aussi une narration très intense pour ceux qui n'y sont pas familiers. Donc voilà pour la série The Last of Us et pour l'acteur Pedro Pascal. On rappelle que la production de la série The Last of Us est en cours depuis juillet de l'année dernière et qu'elle s'achèvera au mois de juin 2022 tout simplement parce que les équipes ne voulaient pas créer euh, des environnements ils voulaient vraiment un réalisme bluffant avec eh ben, des vraies saisons en hiver, en automne, en été, au printemps les vraies couleurs et non pas faire du montage ou quoi que ce soit. Actuellement cela semble bien se dérouler et on a hâte d'avoir plus d'informations sachant que la sortie de la série est attendue pour 2023 en exclusivité sur HBO Max. Voilà pour cette nouvelle